Se sentir en sécurité. La vie n'est pas toujours facile et tendre avec nous. Elle nous fait nous confronter à des émotions, tantôt vives, tantôt désagréables, des événements difficiles qui peuvent nous mettre à fleur de peau, nous fragiliser, comme des pertes financières, pire, des pertes humaines, des conflits, la solitude ou encore le manque d'amour il nous est alors bien compliqué de nous sentir en sécurité émotionnelle. Pourtant, quand on réfléchit à ce terme de sécurité émotionnelle, on peut tous comprendre qu'elle existe en nous. À partir du moment où sorti de notre zone de tolérance, on peut accueillir ces éléments désagréables, nous y confronter sans nous sentir effondrés et en ayant la capacité de revenir en arrière pour nous protéger. De ce point de vue, la sécurité affective vient donc parler de connaître ses limites, de les poser, et définit ainsi notre seuil de tolérance à l'extérieur, à ce qui nous entoure, et de notre capacité à savoir nous en préserver. Je vous propose donc une séance de sophrologie qui vous permettra de ressentir cette capacité à être en sécurité, à vous recentrer dans votre cœur pour ressentir cette capacité à vous protéger, je vous propose tout simplement de vous découvrir courageuse et bienveillante, de vous découvrir courageux et bienveillant. Et pour cela, je vous invite en tout premier lieu à allumer votre bougie, à humer ses odeurs, à contempler sa couleur, les fleurs qui la composent, et de prendre quelques instants pour vous installer. Peut-être pouvez-vous regarder, quelques secondes ou quelques minutes, sa flamme, Dansez ou rester immobile. Portez votre regard sur cette flamme, cette lueur qui vient instantanément ouvrir et réchauffer votre cœur. À présent, fermez vos yeux, que vous soyez assis, assise ou allongé. Prenez le temps de vous installer confortablement, de sentir tous les points d'appui de votre corps sur le support qui vous accueille. Peut-être la tête, peut-être le dos le bassin, les cuisses, peut-être les mollets et les talons. À présent, entrez dans la détente. Commencez par ressentir votre tête sa forme, son poids. Ressentez la forme de votre crâne, votre cuir chevelu, vos cheveux, de la racine jusqu'à leur pointe. Laissez une chaleur très douce envahir à votre tête. Ressentez cette chaleur se diffuser dans votre visage, dans votre front tout d'abord, que vous laissez se lisser, se détendre, puis vos sourcils comme s'il cherchait à s'étirer vers l'extérieur de votre visage. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Et vous ressentez tout au bord de vos narines, la fraîcheur quand vous inspirez et la tièdeur quand vous expirez. Peut-être pouvez-vous vous laisser porter par les odeurs très douces émanant de votre bougie allumée près de vous. Et vous laisser la détente s'installer dans vos joues Dans vos mâchoires que vous relâchez, vos dents que vous desserrez. Relâchez entièrement votre bouche, laissez votre langue se poser naturellement. Déglutissez librement. Et ressentez votre visage et votre tête parfaitement détendus.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 Jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Prenez conscience de vos membres supérieurs, détendus, agréablement relâchés. Et puis... Vous allez laisser votre détente s'installer dans votre dos. Comme si votre colonne vertébrale était un immeuble qu'on éteint, étage après étage. Du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée. Relâchez vos cervicales. Vos dorsales. Vos lombaires. Jusqu'à la pointe de votre coccyx. Sentez les muscles dorsaux se relâcher, s'étendre comme s'il s'étalait dans le support qui vous accueille, relâchez votre cambrure et sentez peu à peu votre dos ne faire plus qu'un avec le support sur lequel vous êtes installé. agréablement vous prenez conscience de votre dos totalement détendu. À présent, guidé par cette chaleur très douce, vous allez déplacer votre attention dans votre thorax, dans votre poitrine, puis votre abdomen. Commencez par ressentir les mouvements de votre respiration. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre quand vous inspirez et qui se referme quand vous expirez. Connectez-vous à votre vie intérieure, peut-être pouvez-vous ressentir et entendre, près de vos oreilles, dans votre cou, les battements doux de votre cœur, les battements réguliers qui vous bercent, comme une mélodie réconfortante. Sentez votre ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Laissez votre ventre s'assouplir à présent, se détendre, totalement se relâcher, comme si vous pouviez enlever une très large ceinture et libérer tout votre abdomen, relaxe, laissez cette détente se diffuser en douceur dans votre bassin, elle enveloppe vos hanches, vos muscles fessiers et votre périnée. Vous prenez conscience à présent de tout votre buste et votre abdomen détendu, conscience du haut de votre corps, relâché. Et puis vous laissez votre détente. Votre chaleur très douce s'installer dans vos jambes, d'abord dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets puis vos tibias, vos chevilles, que cette chaleur enveloppe en douceur, comme si elle déverrouillait tous les blocages. Puis vous relâchez vos pieds, vos talons, la voûte plantaire, la plante des pieds, chacun de vos orteils que vous ressentez un à un se relâcher le dessus du pied, prenez conscience de vos membres inférieurs détendus, de tout votre corps relâché, agréablement détendu, amené tout au bord du sommeil. relaxation profonde et agréable. Et dans cet état de relaxation profonde, je vais vous inviter à présent à imaginer un endroit très agréable pour vous, un endroit où vous vous sentez instantanément en sécurité laissez venir à vous cette image très agréable sécurisante détaillez cette image comme si vous pouviez décrire une photo une carte postale. Voyez d'abord les couleurs. Peut-être pouvez-vous entendre certains sons. Sentir des odeurs agréables. et laissez venir à votre palais quelques goûts que vous appréciez. Vous observez les détails au premier plan Puis vous voyez le second plan. Et enfin l'horizon. Imprégnez-vous de cette image. Vous vous en imprégnez Tellement qu'à présent vous faites partie de cette image. Visualisez-vous au sein de cette image. Choisissez l'endroit où vous vous installez. Et dans cet endroit choisi, vous allez à présent... Sur chacune de vos respirations, créez une bulle de protection autour de vous. Imaginez que la couleur rose ou la couleur verte vous enveloppe. Sur une bonne inspiration profonde mais douce, vous allez imaginer que cette couleur une bulle autour de vous, et que sur votre expiration, vous renforcez cette bulle, vous renforcez sa couleur. Cette bulle de protection vous enveloppe totalement créant comme un bouclier de douceur autour de vous. Continuez de respirer calmement. Et dans votre bulle de protection, je vais vous inviter à présent à ressentir la place de votre cœur dans votre poitrine Peut-être pouvez-vous imaginer sa forme La place qu'il occupe dans votre cage thoracique Peut-être même ressentir son poids à l'intérieur de vous connecté un peu plus encore à sa douce mélodie. C'est très agréable, n'est-ce pas? Alors, vous allez amplifier ces sensations agréables, de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité. Amenez maintenant vos deux mains au niveau de votre cœur et joignez simplement vos majeurs, pulpe contre pulpe. Vous n'avez pas à forcer. Ressentez simplement leur contact. Ce petit geste que l'on peut tous faire chaque jour vous connecte à votre méridien maître-cœur, celui qui agit comme un filtre protecteur entre les émotions et le cœur. Gardez ainsi vos majeurs joints tout au long de votre visualisation sans créer de tension dans les mains. Vous continuez d'être détendu, relax. Imaginez maintenant qu'en inspirant, vous faites descendre dans votre cœur une lumière rose ou verte, c'est à vous de choisir. Peut-être est-ce la même couleur que celle de votre bulle de protection. Peut-être est-ce l'autre couleur, je ne sais pas. Faites descendre cette lumière en vous. Cette lumière qui vient remplir votre cœur dans chaque recoin, chaque cellule, le composant. Au fil de vos respirations, vous le sentez plus lourd, plus fort, plus vigoureux. Les odeurs... D'ilang ilang, de palmarossa et de citron, ainsi que de cèdre de l'Atlas, se connectent directement à votre cœur pour créer une sensation de réconfort, de sécurité, de courage. Ressentez-les en vous au centre même de votre personne dans votre cœur ressentez-les comme si des milliers de papillons montaient de votre ventre à votre cœur pour vous faire vivre cet amour inconditionnel que chacun d'entre nous porte en lui cette faculté d'être courageux aimant, bienveillant. L'amour inconditionnel qui vous permet le pardon envers vous, envers l'autre, qui vous permet de vous sentir courageux et bienveillant. Laissez-vous emporter par cette douce fougue vous pouvez tout vivre, tout affronter. Dans votre bulle, le cœur gonflé d'amour et de lumière, vous êtes en sécurité, protégé. Et dans cet élan du cœur, je vous propose à présent de visualiser une situation dérangeante, vous confrontant peut-être à la tristesse, à la peur. Prenez le temps d'identifier ce qui crée en vous cette sensation de peur, de manque de courage. Tout va bien. Vous avez la force de voir cet élément de votre vie. Respirez calmement. Vous êtes en sécurité. Si toutefois votre respiration venait à s'accélérer, ressentez vos majeurs joints. Ce petit geste, cette conscience de ce geste, vous reconnectera automatiquement à votre cœur. Soyez courageux, courageuse. Ne vous jugez pas de ressentir cette peur d'affronter votre situation. Soyez dans la bienveillance pour vous-même. Comme un spectateur, observez ce qui se passe devant vous, comme si la situation choisie était projetée sur un écran face à vous. Respirez. Maintenez le calme et la douceur, tout va bien, tout va bien. Votre cœur est votre seul guide chaque jour. Tout en regardant cette scène, continuez de sentir le calme, la sécurité dans votre poitrine, sur chacune de vos respirations augmentez la couleur et la lumière de votre cœur douceur courage douceur courage ces deux mots ne font plus qu'un un seul mot bienveillance ressentez en vous, votre courage et votre force intérieure. Sur chaque expiration, votre courage augmente, gonflant ainsi un peu plus votre cœur. Et sur chaque expiration, votre bienveillance renforce votre cœur se déploie à l'intérieur de lui, puis dans tout votre corps, dans votre mental. Vous vous sentez fort, forte, comme enveloppé dans un cocon protecteur, dans une armure de douceur. Maintenant, votre cœur plein d'amour et de force, prenez une inspiration profonde et douce, et soufflez sur cette image pour la faire disparaître, encore une fois inspirez, et soufflez pour faire disparaître cette image désagréable. C'est très bien. Une dernière et troisième fois. Inspirez, gonflez votre cœur, augmentez votre courage et votre bienveillance envers vous. Et soufflez, diffusez-les. À l'extérieur, effacez totalement cette situation. Ouh. Bravo. Vous ressentez cette bravoure en vous? C'est très bien. Vous êtes un être de courage et de bienveillance, n'en doutez jamais. Ancrez profondément en vous ces sensations au centre de vous-même, dans votre poitrine. Ressentez le bienfait que ces sensations ont sur vous. Vous vous sentez plus fort plus forte, remplie d'un amour inconditionnel, prêt ou prête à tout affronter. Imaginez-vous dans ce même état, pour aujourd'hui, pour demain, d'ici quelques jours ou quelques semaines, et souvenez-vous que vous pouvez activer votre potentiel de courage et de bienveillance chaque jour, il vous suffira simplement, en conscience, de joindre vos majeurs et de replonger dans votre bulle de protection. À présent, si vous m'écoutez le soir hein, avant de vous coucher, vous n'avez rien à faire d'autre que de vous laisser bercer. Et glissez doucement vers un sommeil réparateur. Au contraire, si vous m'écoutez en journée, vous allez maintenant pouvoir revenir à votre réalité. Relâchez doucement vos doigts, vos mains. Bougez vos pieds en douceur. Vous pouvez vous étirer. Prendre une inspiration plus profonde, plus dynamique et souffler fortement pour réveiller votre corps. Vous pouvez vous étirer, bailler si vous en ressentez le besoin. Et vous pouvez ouvrir vos yeux en portant un regard neuf sur votre capacité à assurer à présent votre sécurité affective.